Mesdames et messieurs, on est parti pour un UHC sur Stellario Sans ces joueurs dans la partie, au départ de la partie, j'espère qu'on me reçoit bien le cockpit et oui oui Allez hop, on prend le monde de glace C'est très marrant d'avoir des mondes de glace comme ça Oh. A tous ceux qui sont dans la game, j'ai une petite annonce à vous faire Mesdames et messieurs qui jouent la game et qui ceux qui écoutent le stream en même temps j'ai une grande annonce à vous le faire je vous assure vous avez le droit Le droit d'écouter euh, la Bichard télévision mais euh, la taxe sera officiellement de un diamant et d'un d'or euh, si vous écoutez le stream Voilà euh, c'était euh, la SN c'est Fares Saxophone. Ah il y en a beaucoup quand même Il y en a beaucoup donc, du coup, là, s'ils si écoutent, ils savent pas que j'ai eu diamant là. Il mon frère qui m'a appelé. Est-ce que je l'appelle Salut mec Ça va, Fares Ça va et toi et Évite de bouger sinon j'entends. <rire> <rire> ouais, j'ai rien appelé. Moi je te raconte ma journée ou pas bah, Attends, est-ce que, est que ça intéresse les gens Les gens ça vous intéresse Bah évidemment que ça vous intéresse. Ouais. Tu as 5 minutes, même pas. Il faut savoir que mon frère est parti la... au championnat de France d'arbitrage. Merci pour le kebab! Ah non, de voler quoi. Merci euh... Azoax, sans nom. dis pas trop d'informations. Aix-en-Provence contre Niort. Oh, oh Aix-en-Provence contre Niort. Ouais, sacrée équipe, hein, je les connais depuis que je suis né. Par contre, à Niort, il y a une meuf, elle est. Elle est je, pas... il, il allait dire qu'il y a une fille, elle joue très bien au volet. En <rire> <rit> gros, Yaki, elle est vraiment trop forte. C'est la, oh. la numéro 12. Oh, elle, elle est forte. <rit> <rire> j'entends, c'est qui qui a parlé derrière C'est qui qui a parlé derrière non, non, non, <rire> C'est qui okay. que j'entends derrière okay, Sans dire bon, des prénoms. Ouais. Non, non t'inquiète, c'est bon, attends on, on reprend à zéro. J'ai que... On, on sait que charrier avec... Euh, non, c'était trop drôle. Vas-y, vas-y, on son prénom aussi mais je te jure, George, il y en a plein des George. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Georges... ouais, et George, George de... ouais, Georges de la jungle, Georges de la jungle, Georges, George George, George, George, George de la jungle, il est notre ami. Ok, les gens, il raconte son truc et dès qu'il a raconté, vous notez euh, sa blague sur euh, 7 ah, okay. Voilà, <rire> comme ça, comme ça. Il m'a dit, hey, Samy, tu peux me garder euh, ma place au show J'ai dit, ouais, pourquoi Il m'a dit, je vais, vais, ouais, vais serrer main main. <rire> <pour> le serrer... Ouais, je vais serrer la main au père de mes enfants. Merci pour le kebab. Merci pour les 100 Je vais serrer la main au père de mes enfants. En gros, en gros pour, euh, pour, pour vous résumer un peu les gens, euh, en gros, il va pisser. Il va serrer la main au oh, père de ses enfants. D'accord, ok. Et La libéro euh, numéro 12 de Nior elle est... Vraiment... Ouais, est, elle est forte, elle est forte. Hein. Euh, T'as vu comment elle est forte <rire> Elle est, bon. elle, est vraiment, elle est vraiment bonne au volet! Au volet quoi! De vous abusez, je vous jure! Oui. Vas-y, bisous tout okay. le monde et passe le salam à tes potes! Vas-y, salam! Va. Va. Y'avait plus -y. de meufs que, que, de gens dans... <rire> que de gens sur le stream! <rire> <rire> va falloir qu'on discute de ça, Samia! <rire> non, t'inquiète, vas-y, bisous! Ah, puis... <rire> Bon avec toutes ces conneries moi j'ai oublié de dire mon stuff, je suis full diamant avec une épée Sharkness 3 en diamant. Ce qui est plutôt bien pour 20 minutes de minage. Parce hein. que vous avez pas fait attention, mais j'ai trouvé plein de diamants pendant que je minais, il y avait des bugs de scène, vous voyez, capa C'est totalement faux, c'est la première fois que je trouvais autant de diamants en si peu de temps. <rire> il est quand même temps d'aller au 0-0. Hop, allez, on va aller par là. Si ça un raccourci, on prend la glace. On saute, t'as un lapin. Regarde, on n'a jamais été aussi vite. On nous appelait Speedy Gonzales. Ils avaient plus de vie dans Wolstar Planet que dans leur vie RL. Merci pour le kebab Merci pour les 100 bits Là, Je suis mort. C'était clairement pas le meilleur fight de ma vie Mais là je n'ai plus de Gapple pour remonter full vie Ça se complique, il va falloir drop des gens très rapidement Je suis pas mort Mais je suis pas en vie pour autant Là euh, là, là, je suis, je suis clairement mort hein. ben, en un fait, je suis mort hein. Faut que j'avais miné je pense Le fight le moins mort de ma vie Je décide quand même de me lancer dans un fight déjà perdu d'avance Si je veux récupérer son heal Il va falloir que je le tue sans qu'il mange de Gapple Quoi, Quoi t'avais une KB2, gros oh T'avais la KB du ciel, j'ai plus de Gapel. Soit une, ce qui a rien du tout. Clairement rien, alors. Clairement la merde. Mais au moins, je passe de rien à rien plus un. On le c'est une bonne avancée. Y'a personne zéro Bien géré mon fight, oh, je le méritais grave. Putain, diga pull. Allez, je le méritais grave. J'ai tellement bien géré. J'ai pas le temps de tout de... de... de... de... qu'on peut arrêter la vidéo là, je vous ai tout montré comment passer de 0 gapple à 10 gapple très facilement. En tout cas maintenant, la vraie game peut commencer. Et le vrai carnage aussi. Merci pour le kebab Chiant toi. Allez la mer il a des threaders Non, bah il veut pas. Mais regardez ça mais mais vous êtes des aquaman, vous êtes des poissons, vous êtes des, tous des tons en fait. Vous êtes tous des tons. Sors de l'eau. Allez, on va aller voir d'autres gens. Ça rien là. Lucine. Lui peut-être qu'il courra pas Bigorne. Si fight. putain ça c'est un fait technique ça. Oh, j'ai volé le kill en plus. Gigawars en plus comme kill. Putain allez. Eh. La vie est belle. La vie est belle. C'est le kill le plus ors de ma vie. Hein. C'est clairement le kill le plus sale aussi. Mais au moins le plus worse. Ouais j'ai préféré prévenir. Oh salut toi. Salut mon petit poussé Comment ça va Eh Oh bah attendez mais je reconnais ça Je reconnais ça s'appelle un cleanup Eh hey. la vie est belle hein Il y a même un joueur Allez What oh, What fait, Pourquoi je pouvais pas sauter Reviens là Reviens là ouais. On est rien en plus Moi <rire> ouais, je préfère utiliser Underpal parce que ma connaissance je les utiliserai pas 3 en prend sur le stand Us Il y a pas de guêpe d'accord En fait il m'en a fait manger pas mal, hein Oh d'accord, ok Il vient de... Ah non Il a fait une drop Il a fait une drop <rire> oh, je me suis fait. Et du coup je vais aller dans l'eau Il a fait une drop hein Eh hey, Zibos n'a corrigé le le mec il, y a... Allez, il est allé, il s'est jamais arrêté hein Il droppé hein J'étais trop serein de moi Le mec a une clip? On désactiver ça? Le mec il ne pas un peu mais pas trop quoi. Alors s'il dit je ne pas quand il a un demi-coeur, ça fait trop pas quoi. Allez hein! Au suivant! Salut toi. Il était si mignon. Il était si mignon. Il se baladait, il demandait rien à personne. Va me faire drop quoi. J'ai très peur de tomber en bas. Non, on va pas, on va pas aller en bas. Faut aller chercher l'autre, mais non, sans descendre parce que si on descend clairement on n'arrivera jamais à remonter. Imagine t'as raison mais c'est toi qui fonce dans le piège. Y'a d'autres des Gapel oh clairement les Gapel là c'est plus un problème, je vous bats. pas C'était un problème au début de la game mais là euh, ça va Genre les mêmes quoi Alors pour un mec qui a pas de self, on prend rien Vraiment Pour un mec qui avait pas de stuff, il prenait rien, mais un truc de fou. Pourquoi hein. oh. oh, j'ai pris un KB comme ça Je pensais qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Bon, c'est la finale ah, mais ouais, le coup, le coup que j'ai pris par derrière, c'était ouais, libre, ouais, c'était tout le coup, c'était libre. Alors, clairement, le... le terrain est à chier, là. Si plus, il nous met son eau, là. Bah, en plus, je touche pas En plus, je touche pas, doublement Ça, c'est mon aimer, ça. Merci pour le kebab 100 bits Vous voyez quand on se concentre un peu Il n'y a plus d'eau. Pas grave. L'eau ça se reprend gros. <rire> ah bah GG Eh hey. 19 kills C'est cool ça Ah ouais ok euh, je ok ok je roule dessus quoi. Ah là je vous ai donné tous les éléments pour faire une bonne victoire sur Stellario Très sincèrement c'était ma première bonne game en FFA Parce que j'en fais jamais des games en FFA hein, théoriquement vous voyez Donc voilà une petite 19 kills sur Stellario Le nouveau serve N'hésitez pas à y faire un tour mc.stellario.com Et pour votre information je stream presque tous les soirs dessus Donc euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch Twitch.tv slash bichard En tout cas merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo Et toute la semaine en stream mes chers compotes Ouais parce que quelqu'un qui me demandait de dire compote à la vidéo dernière Enfin bref voilà Bref, allez, bon week-end et bonne semaine à vous.